Mon job au quotidien au Crédit Agricole, c'est d'accompagner les clients dans leurs différents projets, que ce soit d'achat de maison, d'achat de voiture, de gérer aussi leur banque au quotidien. Je fais également des, des assurances, je gère leurs placements et puis je réponds à, à leurs différentes demandes qui peuvent arriver, que ce soit par mail ou au téléphone. Je suis conseillère dans une agence, je reçois les particuliers pour répondre à leurs besoins, aussi bien les prêts Habitat que les prêts à la consommation et également leurs besoins en termes d'épargne. Je suis arrivé en 2015 avec mon Master 2 de Gestion de Patrimoine. J'ai fait un an d'alternance entre les deux. Pour commencer au niveau de l'accueil des agences, je suis restée 18 mois sur ce poste-là. J'ai été recruté euh, toujours à l'agence de Tiercé en tant qu'attaché clientèle. Donc Je faisais un peu d'accueil mais aussi quelques rendez-vous. Et ensuite, j'ai occupé le poste de conseiller clientèle. Je suis passé conseiller clientèle pour les particuliers. Et depuis quelques années, je suis conseiller des particuliers, donc plus orienté vers l'épargne et les préhabitats. La formation au École, c'est une réalité, elle est continue. C'est une réalité, on a la possibilité de se former au quotidien dans notre métier pour approfondir notre métier et ses spécificités, mais on peut également préparer d'autres métiers avec des formations master par exemple. Alors les particuliers, ce sont les clients qui ne sont pas à leur compte, qui sont salariés, étudiants ou tout simplement retraités. On va gérer euh, tous leurs projets tout au long de leur vie. Ce qui me motive aujourd'hui à être conseiller pour les particuliers, c'est vraiment de se sentir utile. C'est de rencontrer des gens différents, avec différentes demandes. C'est avant tout le travail en équipe qui me plaît, donc être en agence tous ensemble, on travaille en synergie et on se soutient entre nous et ça permet au quotidien d'échanger et d'avoir vraiment une équipe soudée. Pour moi ce qui est rend unique, c'est vraiment la proximité avec les clients. Le maillage du territoire également avec l'ensemble de nos agences. J'aime beaucoup le slogan 100% humain, 100% digital, parce que c'est vraiment la, la réalité des choses. C'est une réelle perspective de carrière, il est possible d'exercer différents métiers. J'encourage toutes les personnes motivées à postuler au Crédit Agricole. On travaille vraiment dans de super conditions. On a une formation continue et on a de vraies perspectives d'évolution. à bah, bientôt Au revoir